Chers amis ostéopathes, bonjour. Je suis Fabien Revol, le directeur du CIE, le Centre Interdisciplinaire d'Éthique. Nous vous proposons depuis plusieurs années un diplôme universitaire de philosophie de l'ostéopathie. Il s'agit de vous proposer un temps de respiration tout au long de l'année universitaire sous la forme de plusieurs rencontres de deux jours par mois. Au cours de ces rencontres, nous vous proposons d'une de série d'enseignements qui vous permettra de prendre le temps de la réflexion et de réfléchir sur le sens de la pratique ostéopathique dans votre vie, dans vos communications, entre vous, pour vous, ou avec les institutions médicales, ou encore avec vos patients, ou encore enfin le grand public. En termes de contenu, nous vous proposons une introduction générale à l'histoire de la philosophie, une, une réflexion sur la philosophie de la connaissance, la philosophie de la personne, la philosophie de la nature, en éthique, une éthique orientée vers l'éthique du soin, et puis nous vous donnerons quelques éléments de méthodologie pour écrire cette réflexion sous la forme d'un mémoire, sur un sujet que vous aurez choisi, ou encore de la méthodologie pour associer la théorie et la pratique du concret de votre expérience ostéopathique dans des temps d'exercice Pratique, donc à l'Université catholique de Lyon. Les promos sont petites, c'est voulu pour qu'il y ait des échanges qui soient intéressants et puis fraternels et surtout bienveillants dans le respect des convictions mais aussi le respect des approches de chacun. Vous pouvez trouver les renseignements sur le site du CIE, CIE-Lyon.fr, ou encore demander des informations à notre adresse. Email mail cie.univ-catolion.fr Au plaisir de vous voir au cours de cette formation. Au revoir.